Bonjour c'est Gilles, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Si vos accompagnements piano sont pauvres, plats, qu'ils manquent de saveur et de piment, on va voir tout de suite comment remédier à cela en jazzifiant votre jeu. Rien de mieux que l'harmonie jazz pour pouvoir apprendre à embellir un accord. Admettons, vous avez un, une, un accompagnement de, de chansons à, à faire, vous avez une chanson en 4-4, avec les accords suivants, Ré mineur, en 4 temps, Sol majeur, et Do majeur. Ok, c'est une cadence de 5-1, rien de plus classique, de plus normal, sauf que si vous accompagnez uniquement avec des triades, d'accord on est dans de la variété, mais ça risque d'être vite Pauvre, plat, ça manque de saveur, vous allez franchement vous lasser et l'auditoire peut être lassé. Comment on pourrait apporter un peu de piment là-dedans, ajouter de la couleur, euh, que ça puisse un petit peu surprendre notre auditoire. Alors, voilà deux couleurs que vous allez pouvoir rajouter euh, sur ces couleurs, sur ces accords-là. Et euh, vous allez voir que vous allez pouvoir ensuite appliquer ce, ce, ce principe sur la plupart des accords, donc mineur 7 septième et majeur 7, c'est-à-dire en fin de compte les accords principaux qui se trouvent au sein d'une même tonalité donc c'est pour ça que j'ai choisi aussi ces accords donc sur l'accord mineur vous allez jouer une triade de ré mineur toute simple hein. vous savez qu'un accord c'est une superposition de tierces là on est en tonalité de do majeur c'est très simple on n'aura que des touches blanches et bien vous allez tout simplement rajouter une tierce au dessus de la quinte vous allez ainsi avoir la septième mineure et une tierce au-dessus de la septième mineure, vous allez avoir une neuvième. Ça va vous former un accord de Ré mineur 9. Écoutez cette belle couleur. C'est important d'écouter, évidemment. Waouh De suite, on a jazzifié notre accord. Okay Ensuite, on va faire la même chose pour l'accord de Sol septième. Donc, en fait, Sol. Hein. On prend la triade de Sol. Donc là, on est en Do majeur. Donc, l'accord de Sol, si vous voulez, c'est l'accord dominant. C'est l'accord septième. Donc, on va rajouter la septième. Donc, on a Sol majeur ici, fondamentale, tierce majeure, quinte. On rajoute la septième mineure. Et on rajoute la neuvième, ici le La. Donc, Fa et La. On a superposé, on a superposé deux tierces au-dessus de notre Ré. OK Donc, fondamentale, tierce, quinte. Je superpose une tierce au-dessus de la quinte. On a le Fa. Je superpose une tierce au-dessus du Fa. J'ai le La. Et j'ai un Sol neuvième. J'ai rajouté la septième mineure et la neuvième majeure. Écoutez cette belle couleur. Waouh De suite, ça le fait Là, il y a de la matière. Bien sûr, on ne va pas les jouer comme ça, les accords. Je vais vous montrer ensuite des positions d'accords qui sonnent, inspirées des voicing jazz. Euh, voilà, c'est des petits secrets harmoniques que vous allez pouvoir utiliser dans plein de contextes pour embellir et enrichir vos accompagnements. Et ensuite, le Do majeur. Vous allez jouer la triade de Do majeur, tout simple. Do, Mi, Sol. Et puis, vous allez rajouter la septième majeure et la neuvième majeure. Donc, la clé, c'est de pouvoir ajouter la septième, et la neuvième. Alors bien sûr, vous voyez sur un accord mineur 7, la septième elle est mineure, la neuvième elle est majeure. Sur un accord de sol septième, la septième elle est mineure, la neuvième elle est majeure. Et sur un do majeur 7, 9, la septième elle est majeure, et la neuvième elle est majeure. Donc à chaque fois, le petit secret, vous rajoutez à vos triades la septième majeure et la neuvième. Bien sûr, ça sonne déjà, on, peut, on entend les couleurs, même si on les joue euh, comme cela en état euh, fondamental, en superposition de tierces. Ça sonne ça sonne ça sonne mais bien sûr on va pas les jouer comme ça je vais vous donner en plus la possibilité d'aller plus loin et de créer euh, enfin et, et d'avoir un agencement de notes particulier inspiré des voicing jazz et vous allez voir comment ça va sonner donc on va jouer pour le ré mineur fondamental à la main gauche et à la main droite vous allez faire tierce mineur quinte septième mineur neuvième majeur bon bah en fait c'est très simple on a joué Là, on n'a on a, on a rien modifié, on a joué une superposition de tierces. C'est juste qu'on a joué dans les médiums, c'est là où ça sonne le mieux. Et on a joué la fondamentale plutôt un peu plus dans les graves. Ok. Waouh Là, dessus ça le fait. Hein. Ah, regardez la différence, écoutez la différence. Ré mineur, tout simple. Ok, bon, écoutez maintenant. Bien sûr, après vous allez pouvoir choisir. Est-ce que je rajoute juste la septième Est-ce que je rajoute euh, uniquement euh, Je fais entendre uniquement la, la neuvième. Vous pouvez jouer sur les arpèges après et modifier votre couleur. Vous, vous allez pouvoir choisir des notes un peu euh, qui sortent un peu du cadre de ce template, de ce voicing. Ok. Maintenant, pour le sol 9e, vous allez faire fondamental 7e mineur, donc le fa, le la qui est la 9e, le si qui est la tierce majeure et le ré qui est la quinte. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit en fait Et pourquoi on a changé cette, cette, cette harmonisation Pourquoi on a agencé les notes différemment comme cela Pour plein de raisons. Déjà, vous avez ici un agencement de notes qui va frotter entre dissonance et consonance. C'est toute la, la magie et le charme du, et la beauté du jazz. C'est à la fois dissonant et juste harmoniquement. Vous voyez ici, il y a, il y a ces intervalles de, euh, il y a un intervalle de secondes. Ici, ça peut frotter et en même temps, l'accord il est tellement beau... Euh, vous voyez, Et donc en même temps, vous voyez par rapport à l'accord qui précède, on a minimisé le déplacement des notes, on a des notes communes et on a un très peu de déplacement entre les notes. On a parfois un déplacement d'un demi-ton ou, ou un ton maximum et donc ça nous donne quelque chose d'harmonieux. Euh, on minimise le déplacement des notes par rapport à l'accord précédent, on bouge presque pas finalement, il n'y a presque rien qui bouge là entre les deux accords et... Euh, vous voyez que chaque note au sein d'un même accord va former donc une mélodie, soit formée de notes communes ou de, ou de petits déplacements comme ça en, en demi-ton ou en ton. Et donc c'est super, on n'a presque pas à bouger et de suite ça sonne. Okay, donc... le Do majeur euh, 9. on va faire la même chose, on va aller au plus près. Voilà C'est-à-dire, j'ai fait fondamental main gauche, tierce majeur, quinte, septième majeur, neuvième, Mi, Sol, Si, Ré, tout simplement, j'ai formé mon accord en superposition de tierce. Vous vous rendez compte Alors, je rejoue les trois. Vous vous rendez compte comme la chanteuse va être contente, là euh, alors, il y a une autre façon de faire, on va, on va, on va prendre un deuxième chemin, ce qui va vous permettre d'avoir de, de la variété. Vous n'allez pas tout le temps faire la même chose, vous n'allez pas tout le temps faire comme ça. Là déjà, on peut rajouter plein de petites variantes, en modifiant un petit peu les notes, en allant cherchant, euh, chercher des notes qui font partie de la tonalité de Do majeur. Mais on a un autre chemin qu'on va pouvoir utiliser. On va faire euh, fondamental à la main gauche, et cette fois-ci, on va partir avec une autre position, on va jouer la septième mineure, la neuvième majeure, donc le Do, le Mi, le Fa qui est la tierce mineure, et la quinte qui est le La. Et de suite, on a une deuxième position pour notre accord de Ré mineur, ok Et du coup, pour le euh, Sol septième, on va jouer fondamentale, tierce, quinte, septième, neuvième, c'est-à-dire fondamental Si, Ré, Fa, La. Pareil, euh, on a adapté le renversement de façon à être au plus près de notre accord qui précède pour avoir, comme ça, cette harmonisation spéciale. Et ensuite, pour le Do majeur 9, on va faire fondamental. Septième majeur, le Si, le Ré qui est la neuvième, le Mi qui est la tierce majeure et le Sol qui est la quinte. Voyez un petit peu euh, toute la subtilité du truc, quoi. Donc... Bien sûr, vous allez jouer avec des nuances, vous allez arpéger, vous allez faire vivre votre, vos accords, vous allez les faire vous allez mettre du relief dans tout ça, dans la façon de jouer. Mais vous voyez déjà vous avez deux chemins différents. Si on résume, finalement, pour chaque accord, il y a deux positions que vous allez choisir en fonction de façon à être plus près toujours de l'accord qui précède. Vous voyez sur cette deuxième façon de faire, voilà, on a juste, regardez, on a juste quand j'ai joué mon Sol après mon Ré mineur 9 ici, j'ai juste déplacé le Do vers le Si, le Mi vers le Ré, et c'est tout. Et ensuite, lorsque j'ai joué mon Do majeur, vous voyez, j'ai juste, Do majeur 9, j'ai juste déplacé euh, le Fa vers le Mi et le La vers le Sol. C'est tout. Voilà, donc c'est ça, ça permet d'avoir à la fois euh, très, très peu de déplacements de notes, on crée des mélodies... Pour chaque note des accords, et en même temps, on a des dissonances. Vous voyez ici, cet accord, on a ici un, un intervalle de demi-ton, ça frotte, il y a de la dissonance, et en même temps, il y a de la consonance aussi. C'est à la fois... Euh, vous voyez, c'est pour ça que c'est beau, en fait, ce, ce type de, de voicing jazz. Parce qu'on a... Euh, voilà, on a quelque chose de juste harmoniquement et en même temps on va chercher, on va titiller un petit peu les oreilles avec des agencements de notes un petit peu, un petit peu euh, qui, qui pourraient paraître dissonants. C'est ça que, qui est très appréciable dans, dans ce, et très, euh, très fin dans ce style. Euh, voilà, qui, qui est juste, juste incroyable. Euh, donc, je vais euh, vous résumer cela. En gros, on a deux positions type. Euh, on a pour le ré mineur du coup, hein, on a fondamental. Euh, tierce, quinte, septième, neuvième, fa, la, do, mi, ou bien, fondamental, euh, septième mineure, neuvième, tierce mineure, et quinte. Okay Pour le sol 9, euh, on a fondamental, tierce, quinte, septième, euh, qu'est-ce que je raconte On a euh, tierce, quinte, septième, neuvième, ok Donc, euh, si, ré, fa, la, ou bien, donc à chaque fois c'est une superposition de tierces, ici c'est facile, on commence sur la tierce. Ou bien on commence par la septième avec la, la fondamentale, la septième, la neuvième, donc fa, la, la tierce majeure, le si, et la quinte, le ré. Okay et pour le, le do neuf, les deux positions, c'est donc fondamentale, tierce, le mi, donc fondamentale do, tierce, le mi, ensuite sol, la quinte, si, la septième majeure, et ré, la neuvième, okay ou bien... On part de la euh, septième majeure avec fondamentale à la main gauche, septième majeure, donc le Si, le Ré la neuvième, le Mi la tierce et le Sol la quinte. Voilà, donc retenez ces deux positions type pour ces trois accords euh, avec ces couleurs essentielles qui sont pour l'accord mineur 7, sept, l'accord septième et l'accord de Do majeur. Je vous invite bien sûr à transposer ces couleurs dans d'autres tonalités. J'espère que ça vous a plu. Franchement, ça vaut le coup d'explorer ces accords-là, de, de, voilà, de vous les approprier, de les apprendre par cœur dans plein de tonalités. Et dès votre prochain accompagnement, essayez de placer ces, ces couleurs-là. Vous allez voir comme euh, ça va tout de suite apporter euh, eh bien, beaucoup de richesse à votre accompagnement piano. Et ça va vous donner plein d'idées. Ce sont comme des templates que vous allez pouvoir ensuite modifier. Vous allez pouvoir ensuite trouver vos propres couleurs. Et n'oubliez pas, ce qui est très important, c'est que ça passe par vos oreilles. N'oubliez pas d'écouter, de chanter, d'apprécier ces couleurs. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et euh, je vous mets deux autres vidéos qui seraient susceptibles de vous plaire si vous voulez aller plus loin. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.